Samedi, 17h30 mmh. Jeu de regard Ne vous laissez pas abuser par la délicatesse de certains films de cette séance Il y a toujours à creuser en profondeur derrière les apparences Et matière à nous questionner durablement Cette séance flâne à rebours dans le passé Rêves ou cauchemars de d'avenir et regarde la supposée différence dans le fond des yeux. La preuve est faite, une fois encore, que les productions de l'imaginaire peuvent être une jolie revanche sur notre monde et qu'elles ont le talent de nous pointer ces insuffisances.